Bonjour, j'aimerais en quelques mots vous parler de l'ouvrage que je viens d'écrire pour les éditions RS, « L'enfance, une grande question philosophique ». J'ai voulu dans cet ouvrage proposer une approche résolument philosophique de l'enfance, me distinguant de, de deux autres types de discours qu'on trouve parfois sur l'enfance. On trouve parfois sur l'enfance euh, un premier type de discours qui, qui fait de l'enfance un nœud de problèmes éducatifs, euh, qu'il faudrait résoudre à l'aide de trucs, de techniques, d'astuces. Comment faire quand l'enfant pleure Comment faire quand il fait un caprice Comment le motiver Comment le rassurer Comment veiller à son développement de corps et d'esprit Ces ouvrages sont très utiles aux parents, aux éducateurs. Ils ont toutefois l'inconvénient parfois de simplifier en fait, la question de l'enfance en la réduisant à un ensemble de choses à traiter ou à gérer d'un point de vue pratique. L'autre type de discours dont j'ai cherché à me distinguer, c'est le discours philosophique classique traditionnel que l'on porte sur l'enfance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la philosophie a vu dans l'enfance un thème relativement secondaire. Peu d'ouvrages de philosophie portent directement sur la question de l'enfance et les philosophes y voient volontiers une période de la vie dont il faut sortir parce que dans cette période, on manque de jugement. On est la proie des préjugés, et euh, il faut développer l'autonomie du jugement en passant aux choses sérieuses, au premier rang desquelles donc euh, se trouve la philosophie. Il faudrait, pour entrer en philosophie, sortir de l'enfance. Alors j'ai voulu proposer une autre approche, ni une simplification, ni une relativisation de son importance. Pour cela, je propose dans cet ouvrage une sorte de paysage conceptuel. Chaque chapitre prend en charge des notions qui structurent, qui enrichissent, qui irriguent notre conception de l'enfance. Par exemple, l'adulte et le parent, ce n'est pas tout à fait la même chose, le soin et le souci, l'éducation et la transmission, le rêve et l'imagination. Bien sûr, pour traiter de ces notions, nous rencontrons de grandes figures philosophiques qui nous parle du rêve, de la folie, de l'imagination, de la mauvaise foi, de la bonne conscience. Nous avons ajouté deux chapitres à la fin de l'ouvrage qui montrent comment les arts, les grands arts, ont pris en charge la question de l'enfance. Un chapitre porte sur la représentation cinématographique de l'enfance, et nous avons retenu trois très grands films qui sont aussi, nous semble-t-il, trois grands films sur l'enfance. Et puis, le dernier chapitre porte sur le sourire de la Joconde. À partir des analyses de Sigmund Freud sur l'œuvre de Léonard de Vinci, nous voyons dans ce tableau une réflexion sur l'enfance. Nous espérons ainsi, au fil des pages, donner une dimension résolument philosophique à tous les enjeux qui se tissent autour de la question de l'enfance. Pour prendre soin de l'enfance, en nous, il faut être un peu philosophe. Et nous faisons le pari que si nous apprenons à prendre soin de ce qui vit de l'enfance en nous, alors cela pourrait changer la façon dont nous prenons soin aussi des enfants eux-mêmes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture.